Il oh, y a une fille avec des garçons, là, faut avertir Bassem. Wallah, <rire> oh, tu restes avec... Regardez, une gamine avec les gamins. Wallah, oh, wallah, oh, je vais t'afficher. Je vais dire à Bassem. Ah oh, ouais, mais il peut pas, il peut pas parler. Wallah, oh, je suis con. Wallah, oh, Smahli, en vrai, il va rien dire parce que sa soeur, elle fait pas pareil. Smahli. Il dit que c'est votre papa à Lyon. Il dit je suis le papa de Lyon et il y en a encore qui le défendent. Ah, oh, mais laisse-le il dit que c'est ton père Ouais, je comprends Et parlez-moi pas de hagra hein, parce que si vous me parlez de Hagra, je vais vous mettre une petite vidéo où il frappe un ancien euh, qui euh, se défend pas, en plus. Écoute, Non, mais c'est ça que tu veux entre nous Comment c'est ça que tu veux entre nous Y'a mon dans le truc, tu me dis c'est quoi Mais qu'est-ce que tu me racontes, là Tu me parles de c'est ça que tu veux entre nous Même pas Depuis quand je parle de lui, Faroud tu sais pas ce qu'ils sont capables de faire Mais comment ce qu'ils sont capables de faire Vas-y, vas-y, tranquille, wallah oh. va. Oh bah ce, la dernière fois en prison Oh euh, frère, euh, t'étais dans la promenade Où y avait que des violeurs frère euh, Sur le coran tu m'as dit, ner je sais pas quoi Tu m'as appelé, j'étais en cellule Tu m'as appelé frère de ta cellule, tu me disais Oh Farouk je sais très bien, je te connais par cœur. Les gens ils parlent que de toi J'tais qui, Est-ce que je t'ai déjà fait à la zub moi Est-ce que j'ai déjà fait ça ou ça Au contraire je t'ai réglé plein de salades frère Je t'en ai réglé plein, aujourd'hui Je vais dans les réseaux sociaux, je vois quoi euh, Bon, là, je vous ai mis les vocaux où il ne me reconnaît pas comme quoi c'est pas vrai, il a pas dit ça, et que Wallah, Wallah, par Allah, il l'a dit. C'est des vrais vocaux où il a dit comme quoi oh, c'est mon père qui l'avait qui m'avait ramené. Bref, il y a un truc aussi que je tenais à dire à tous les Noirs de France et à tous les frérois arbi qui vivent avec des Noirs et que personne ne nous séparera. Le mot nègre, à ce que je sache, c'est un mot raciste. Hein? On sait tous c'est qui qui sortait ce mot là à l'époque de l'esclavage aujourd'hui moi personnellement en tant qu'arbi j'ai des potes noirs s'il y en a un il traite un pote à moi qui est noir de nègre la tête de ma mère je lui casse la tête 1 hein personne cautionne ce mot là et je pense que les noirs ils le cautionnent pas J'ai fait grave des canulars téléphoniques, fif. Ah ouais Voilà. Cannulaire téléphonique dans sa mère. Ah ouais Faut <rire> le nom, faut dire le nom. Vous... Allo Ouais, allô de Allô salem Utiliser un rituel, t'as vu de top et ma pop Le langage magique utilisé pour ça. Pour ça... Tout tout tout tout tout, oh, et oh, oh, oh, on toute l'Afrique, pour <tout> <fais t 'as> <tout> tout hey, tout toute sa mère. Rien à voir avec Lyon. C'est toute l'Afrique, nous. Et les en même temps. Qu'il est beau le visage avec ça. Oulala, là là, pas Et une Toi, t'es tout rouge ou... là. Vous allez tout voir demain. <rire> sur le <rire> plan, vous allez voir. Mmh, ça fait mal. La team Halim, la team Misebé. Inch'Allah, que vous attrapez le coronavirus. Bonde. Voilà, t'as vu C'est pas moi qui va parler, qui va faire des débats sur, sur toute cette histoire. Le passé, c'était le passé. Légitime. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais t'en aurais marre, frère. Le moment où t'as ramassé, t'es là. Oh, frère. Oh, t'as ramassé par sa deck, frère, ils t'ont boulé, lendemain t'as fait des vidéos, oh, c'est bon, je recommence plus, c'est vrai, il y a eu mes torts, j'ai mal parlé. Frère, tu continues sur les réseaux sociaux, dis-moi pas j'en ai marre, tu continues à parler de l'autre ou l'autre. Oh, dis-moi, oh, t'aimes bien ça, c'est toi, t'aimes bien je... le buzz en vrai. des je... oui. gens, je fais des les gens qui cherchent comme ça. Vraiment comme ça. Je pas des gens, moi. Oh, parce oh, que. Là, ils mais wallah que si il chauffe mon cerveau, t'es moi, y a personne y va chauffer, je regarde ce que toi tu dis frère Et si mon cerveau il pète un cap, frérot, je suis pas eux. Euh, tu, tu leur dis viens là-bas ou viens là-bas frère Moi c'est moi tu vas me retrouver, wallah wallah basse Bande de salope, on est 50 cousins, je les montre pas sur mon snap, mais les lyonnais le savent, venez Vous allez voir comment ça se passe, bande de suceurs de menteurs, bande de mouilles, venez ici, on est 50 du même sang c'est pas ton ami qu'on va attraper, il va dire c'est pas moi, là c'est la famille, c'est le sang, attrape tu verras qui t'attrape. <rire> je m'en foutais moi que des parisiens ils ont fait ça, Chintawaz, Sadek, ils ont fait ça, certes il a parlé, il avait qu'à assumer. De Bassem, avec Sadek, la tête de ma mère, je suis un fils de pute si je vous mens, Bassem il était dehors, il était pas à l'hôpital, je lui ai Dit, comment ça se fait, t'es resté aussi longtemps à l'hôpital alors que t'avais rien en réalité, il avait rien, il avait un coquard il avait rien du tout. Il m'a dit, j'attendais, fallait que l'attention à le monde, fallait que les gens ils sachent. Ça fait du buzz pour vous dire à quel point, il sait comment faire à tout, pour les cagnottes, pour tout. Moi c'était plus l'humiliation que je leur reprochais. Hein c'est de l'avoir frappé et l'avoir diffusé dans les réseaux sociaux. Ça, ça m'a fait mal au cœur. Mais en tout cas, Shintawaz, Sadek, ils peuvent venir à Lyon, c'est moi je les accueille. Mais j'ai pris conscience que j'ai rendu service à un grand con, à quelqu'un qui pense qu'à lui. Bassem. Hein Et tu le sais très bien. DJ. Bande de con, vous croyez-moi, moi, moi Lyon, là, je vais tourner ma veste. Là, j'ai des petites surprises pour vous, je vais vous prouver que... Sadeka. La Sadeka. C'est une vraie salope. Voilà. Il a fait des trucs... Euh... Il a fait les mêmes trucs que Bassem il a fait pour moi. Avec certains qui ont bougé pour lui. Quand il est parti les chercher aussi. En pleurant, allez, venez me défendre, les gars. J'ai des écoutes, j'ai des bons trucs. On m'a dénoncé pour la pub, c'est Comme le monde, il est petit, c'est la Bien. Donc là on est avec le frérot la FDJ. Vous connaissez sur Snap. Alors, apparemment, donc là, ça, c'est nous, on n'a rien à cacher. On est à Lyon, on est entre lyonnais, on s'affiche pas, on n'a rien à cacher. C'est pour ça que beaucoup de gens disaient Pourquoi tu réponds pas J'ai pas à répondre sur les réseaux. Regarde, machallah, la providence a fait que je suis venu faire une pub pour un frérot, on l'a trouvé. Et eh bien, explique-nous, frère, tu étais énervé par rapport à quoi Je t'ai promis des choses, je n'ai pas respecté, frérot Déjà, quand tu dis on l'a trouvé, je savais que tu étais là, ouais. je suis passé. D'accord, bien. Je suis passé, moi je savais comme j'ai expliqué dans mes vidéos là, les histoires des réseaux sociaux, nanana, nanana, j'avais dit la dernière fois, il va rien se passer. On, on, pas, on va pas aller en prison pour, pour, pour la belle gueule des gens. Maintenant, moi je suis passé, je voulais avoir une explication avec lui. Comme des grands garçons, on s'est expliqué. Ça a commencé à faire des vidéos, bah va ne fait pas gratter. Ouais, moi au début, tu m'avais promis des choses, je te rappelle. Et moi, j'ai rien demandé à la base, et je le redis. J'ai rien demandé, mais il m'a dit ce que tu as fait pour moi, je le fais de mon cœur. Et en sachant qu'il m'avait rien demandé de faire non plus. Hein tu m'as promis. Tu m'as dit que tu allais faire des choses derrière. Il n'y a rien du tout. Je suis ouais. sorti de prison. Ouais. Je t'ai envoyé des messages. Hein Aucune nouvelle. Je peux comprendre. t'es là, tu colles. Le mec, il ouvre les messages, mais il répond pas. Mais d'habitude, quand, quand, quand tu étais au Haïti, quand tu m'envoyais des messages, je te répondais ou pas, frère On ne s'est pas trop parlé. On se parle ensemble que par rapport à l'embrouille. Ce que tu as fait par rapport à l'histoire, même si je t'ai rien demandé, je scarre. Et c'est ce que j'ai dit. est ce que tu peux confirmer. D'accord. Fait... Tout, fait... tout ce qu'il dit, il dit vrai. Tout ce que je dis, il dit vrai. Il y a eu un propos ouais, C'est pas un souci. Voilà. C'est pas... pas bien le scénario que tu m'as fait faire. me m'as fait faire des scénarios. Je rentre dans le snack. Oh bah c'est Du me dit, oh FTJ, bien vu frérot. FDJ. Star starfollow allez je donne un like, allez, allez, allez. tu m'as fait rentrer dans le panneau. J'ai écouté tes paroles de diabolique. Je suis rentré dans ça y est, c'est pas bien, t'as ça y Hein? J'ai envie de me mettre des coups moi de à cause de tes scénarios. J'ai cru que Brad Pitt que tu m'as fait faire ça. Je rentrais, oh rentre dans le snack, toi comme si on s'est jamais vu. Oh FDJ, oh bassem Même moi je t'ai cru, même moi. Je vais vous dire un petit truc encore mieux Parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent tout Ouais j'ai fait ça pour lui ou pour lui écouter Moi Marc Blata La crime Je suis pas rentré dans leurs histoires C'est parce que Marc Blata il a mis un audio De Bassem qui parlait de moi dessus Et en même temps il disait que c'était le papa de Lyon C'est tout sinon Je serais jamais rentré dans Moi j'ai rien à voir moi c'est pas mes histoires Ah oh, maintenant Bassem si tu veux qu'on arrête la guerre Je veux mon Oscar Pour le scénario que tu m'as fait faire je veux mon Oscar, frère. Voilà, les gens, ils y ont cru, frère. Je veux mon Oscar. Je m'en bats les couilles. Tu vas me faire passer, là. Je veux, je veux passer dans le tapis rouge. Voilà, tu vas me faire passer dans le tapis rouge. Je veux mon Oscar. Sale bâtard. Ouais, FDJ, Bassem, il s'est calmé ou pas? Bah, j'espère pour lui. Parce que sinon, on va lui faire une pableuse combat. On va arriver plein de gilets par bas. T'as dans ta grand-mère. <rire> Bassem, 6-9. 0 le quartier que j'ai jamais vu parce que je sors pas dans mon quartier. À boire à l'abreuvoir, fils. Team FDJ. Ah, et puis moi j'ai vu, hein, j'ai vu, hein, des gens ils se frottaient les mains en haut, à droite, à gauche, j'ai vu des vidéos d'insultes. Ah, les petits insultes de son secteur. Non, non, les petits qu'ils ont insulté, les petits qu'ils ont insulté. Wallah, ils le connaissent même pas. Enfin, ils suivent sur internet et tout. Ils savaient même pas les insulter qui C'est mmh. moi, je leur ai dit, ah, vas-y, insultez, nanana, dans les vidéos, j'étais énervé. Tu mmh. vois, j'ai c'était C'était plus sur le coup d'énerveux, ils a rien à voir, c'était tout le bon. D'accord, ok. Je vais te boucavoir ton bassin. Dans ta story, tu fais la chaîne. Je vais te ton bassin. Bassin Le quartier que j'ai jamais vu, parce que je sors pas dans mon quartier. voilà c'est pas bien le scénario que tu m'as fait faire. Il m'a fait faire des scénarios, je rentre dans le snack, oh Bassem, il me dit, oh FDJ, bien vu frérot, oh FDJ, j'ai cru, Brad Pitt que tu m'as fait faire ça, je rentrais, oh rentre dans le snack, toi comme si on ne s'est jamais vu, oh FDJ, oh Bassem, ça paye, même moi je t'ai cru, c'est parce que Marc Blata il a mis un audio de Bassem qui parlait de moi dessus et en même temps il disait que c'était le papa de Lyon, c'est tout, sinon, je serais jamais rentré dans... Moi, j'ai rien à voir, moi, c'est pas mes histoires. Ce qui est entre Lacry, Marc Blata, Bassem, c'est entre... Eux. Il Y a mon blaze, il est sorti. C'est ça qui m'a énervé. Bassem, je te le dis et je te le redis. J'ai pas trahi la Honda. C'est la Honda qui m'a trahi. <rire> c'est toi qui m'a trahi. Arrêtez de me dire, oh, c'est un mec de Lyon, c'est un grand chez toi. Y a pas de grand, déjà. J âge moi déjà nos, nos, nos parents on presque on les écoute pas. Euh, Bassem j'ai toujours été derrière lui. Moi je, je le montrais pas hein, parce que wallah je parlais avec lui en solo, il avait des histoires, ouais il m'appelait, oh, vas-y c'est bon, je vais les régler. T'as bam bam c'est bon, je les régler en deux secondes. En gros, c'était donnant, donnant, mais là, à partir de maintenant, je n'avais plus de donnant, donnant. Aujourd'hui, je vais des danettes. T'as compris ou bah pas de ça. Si je pourrais faire des trucs. Je parlais avec lui si je voulais, je l'enregistrais en train de dire des trucs et je le faisais pas. Là, je l'ai fait, je l'ai enregistré hier parce que j'ai pris une haine quand j'ai vu ah, quand j'ai vu qu'il avait fait ses audios. Bref, moi j'ai rien contre la crime. Hein J'écoute sa musique, j'aime bien comment il chante. Ça, voilà, il n'y a rien. Il a balance personne à ce que je sache, contrairement à certains rappeurs, certaines rappeuses, je veux dire. Hein et euh, Bassem. J'ai toujours été derrière lui. Moi je, je le montrais pas hein, parce que Wallah, je parlais avec lui en solo, il avait des histoires. Ouais il m'appelait, oh, vas-y c'est bon, je vais les régler. Tac, bam bam, c'est bon, je l'ai réglé en deux secondes. Mais tu l'as trahi. Tu as trahi celui qui était là pour toi. Celui qui était là derrière toi et qui ne cherchait pas à avoir du buzz. Parce que je pouvais te dire, oh tu fais ça, tu mets dans la story. Non. Tu me partageais tout seul parce que tu savais que moi je faisais des trucs bien. En gros, c'était donnant, donnant. Mais là, à partir de maintenant, je veux plus de donnant, donnant. Aujourd'hui, je veux des danettes. T'as compris ou pas Peste de salope. Donc arrêtez de, de, de, de croire des choses. Et arrêtez. Allez à la Et tous ceux qui me demandent pourquoi j'ai accepté le scénario, bah, je vous dis la vérité, je l'ai accepté parce que Wallah, oh j'allais partir en live. En live, pay with pop. J'allais faire, j'allais attraper Bassem, je voulais lui faire un guet-apens. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous le cacher. On était chaud, on allait partir en couille. Mon grand frère, il nous a ralenti. Hein Mon grand frère, il m'a dit non, ça ne sert à rien, tu vois pas le Hacham. Il a des enfants, il a ça, hein, il a appelé mes amis, il leur a dit, il n'y a personne, il ne fait rien. Alors, nous, il y a le respect du grand frère, ça veut dire on a fermé nos gueules, on n'a pas parlé. J'ai pas fait. Mon frère, il m'a dit, voilà, maintenant, tu le tu vas l'attraper, tu t'arranges. Moi, je suis parti en bas de chez lui, j'étais énervé, je vous mens pas. Même si mon grand frère, il m'a fait ça, je voulais lui en mettre une. Mais malgré tout, je ne l'ai pas fait, au final, parce qu'il a fait un peu la tapette. Et euh, voilà, du coup, on a fait le scénario qu'il m'a dit derrière, hein, ça a fait du buzz. Certains, franchement, je suis désolé où je mets la phrase quand il dit, ouais, c'est nègre, ce nègre en parlant d'un noir. Wallah, wallah, c'est choquant, mais j'étais ob obligé de montrer ça à tout le monde alors que ça vous voyez sa vraie face de raciste parce qu'un vrai musulman il est pas raciste vous le savez très bien je voulais juste éclater ça vous faire montrer sa tête euh, comment elle est vraiment moi j'en veux pas aux gens qui suivent bassem juste faites attention à qui vous suivez pourquoi parce que wallah il est très intelligent Oh, bassem il est allé loin dans les études il est très fort il sait comment faire. Je suis un mec de quartier dans la misère qui aide les gens. Mais en réalité, j'ai mon cerveau qui est pas comme les mecs de quartier. Je suis allé loin dans ma vie. Il a une sœur avocate. Il, il est très, très intelligent. Il sait comment répondre et comment faire à chaque moment. Vous comprenez pourquoi il l'endoctrine des cerveaux? Il sait comment faire. Regardez l'histoire de Bassem avec sa deck. La tête de ma mère. Je suis un fils de pute si je vous mens. Bassem, il était dehors. Il n'était pas à l'hôpital. Je lui ai dit, comment ça se fait Tu es resté aussi longtemps à l'hôpital alors que t'avais rien. En réalité, il avait rien. Il avait un coquillard, il avait rien du tout. Il m'a dit, j'attendais. Il fallait que l'attention à le monde, il fallait que les gens ils sachent. Ça fait du buzz pour vous dire à quel point... Il sait comment faire à tout, pour les cagnottes, pour tout. Vous avez bien vu, il y a des preuves qu'il a volé des femmes. C'est sur YouTube. Arrêtez. Réfléchissez un peu. Moi, je vous le dis. Il prend votre argent pour aider les gens et tout ça. Mais Bassem... Tu prends 1000 euros par pub. Une pub de 10 secondes, tu prends 1000 euros. Tu roules en RS3. Il y a des gens dans ton Snap de la TH qui les pauvres touchent le RSA. Et quand ils voient des choses qui les touchent dans ton Snap, ils mettent de leur argent alors qu'ils ont que le RSA, ils ont rien d'autre. Hein, ils économisent, ils ont que ça, ils peuvent pas. Toi qui roules en RS3. Toi qui fais des pubs à 1000 euros. Pourquoi n'êtes-tu pas à tous les gens Hein Pourquoi rouler un RS3 s'ils te font vraiment de la peine Non J'aurais tout vendu, tenez. Alors, on joue pas un rôle, mon frère. Faut pas jouer. Arrêtez de suivre les gens. Moi je vous dis, vous l'enrichissez. Wallah, vous l'enrichissez. Si vraiment il aurait de la peine pour les gens, il roulerait en rien du tout. Après, ceux qui font des trucs, fils et qui, voilà, qui aident pour, euh, voilà, c'est pour encer, entre vous et Dieu, même s'ils vous volent, même s'ils vous volent, Rabbi, il sait le geste que vous avez fait. Il sait pourquoi vous l'avez fait. Donc, même s'ils vous volent, il n'y a Karbi qui décide, il sait ce qu'il y a dans le fond de vos pensées. Donc, je pense que vous serez récompensé. Mais maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il fait avec votre argent, je dis pas qu'il vole les cagnottes, attention. Je dis juste qu'il fait des bons scénarios. Donc euh, voilà, ça veut tout dire. Et vous voyez très bien que tout ça, c'est une histoire d'argent. Regardez, par exemple, c'est un Tunisien. À tous les Tunisiens de France, ça va les gros Voilà, vous êtes la famille, vous savez très bien. Moi, Maghreb United, monde United. Vu qu'il sait que Baby Driver, il fait du fait du bail, Enfin, il est connu sur Snap et tout bah il a baby driver dans sa poche ouais c'est mon ami bon il me demandait de l'insulter il y a un temps maintenant ouais c'est son ami ils s'entendent bien ouais baby driver baby driver mes frères il a insulté les tunisiens pourquoi tu parles de communauté hein il a insulté les tunisiens tu l'as vu la vidéo c'est ton ami bah oui histoire d'argent <rire> arrêtez de dire que j'ai dit que c'était un voleur cagnotte non j'ai dit qu'il y avait des gros soupçons et quand il y a des soupçons faut garder ses sous sous son lit Ferme que tu vas manger